Bonjour à tous, ici Claire Fontaine et le petit Gizmo. Hey, Aujourd'hui, nous allons vous présenter le musée Robert Tatin. Alors, est-ce que tu aimes les Tatins mm -hmm. Bon allez, on va aller, on y va Alors, c'est à causer de vivian en Mayenne, petit village situé entre Rennes et Angers. Et oui, pas très loin d'ici. On trouve le musée Robert Atin, du nom de son créateur. Dans cet espace dédié à l'art et l'humanité, le visiteur se promène parmi les sculptures originales. Hé, hey, t'en penses quoi on y va hein? Ouais, allez. Pendant 21 ans, Robert Tatin a souhaité créer une œuvre en parfaite harmonie avec son environnement retraçant les mythes et les légendes qui sont à l'origine de l'Orient et de l'Occident. Allez, on y va Allez, on y va. A tout à l'heure.